Tu sais qui c'est Palmer Luquet L-U-C-K-E-Y C'est un, un Jedi, non alors, Ça aurait pu, mais non. C'est un mec, un vrai humain qui a inventé un truc cool. C'est le créateur de l'Oculus Rift. Ah putain, je sais de quoi tu vas me parler. Ah. Bon, c'est fou ce truc. Non, déjà, l'Oculus Rift, ouais, ouais. ça marche. Il a un nouveau projet euh, il l'a présenté sur son blog perso. C'est un projet qu'il a. Tiré d'un animé japonais qui s'appelle Sword Art Online. Ah d'accord. Parce que dans cet animé, les gens avec des casques verts, si tu étais dans le jeu vidéo, et si tu meurs dans le jeu vidéo, le casque vert te tue dans la réalité. C'est vraiment un concept qui existe beaucoup dans des films, dans, dans, des des, séries, dans plein de choses. Voilà, voilà. Et lui, il s'est dit, et si je le faisais, en vrai, réellement <rire> Donc ça, c'est la version de Sword Art Online, je crois. Oh il a dit, par rapport à, à son invention, les graphismes de pointe peuvent rendre un Jeu crédible, mais seule la menace de vraies conséquences peut le rendre réel pour vous et les autres joueurs. Ce secteur des mécaniques de jeux vidéo n'a jamais été exploré malgré la longue histoire des sports qui évolue autour de ces enjeux. Donc, ça, c'est son explication pour avoir mis trois pains de dynamite à l'intérieur d'un Oculus Rift. C'est les trois tubs qui dépassent là. Ben, je suppose que c'est <rire> les charges qui vont exploser la tête. Ouais, c'est super. Le mec, il a vu Matrix, il a fait Oh, oh c'est pas con. Oh, génial. Ouais, ouais, ouais, Mais ce gars là en plus je crois que il a quand il Je sais pas s'il s'est pas fait virer ou s'il a arrêté Donc de bosser pour l'Oculus ou je sais pas quoi Et que du coup il, est, il est dans l'armement Maintenant ah bah possible, oui. Et l'Oculus a, un... a été racheté par euh, Facebook, je crois, par Metaverse. Ah peut-être, Meta. peut-être, oui, sans doute, ouais. de toute façon, ces trucs-là sont souvent vendus. Donc, oui. euh... <rire> donc le mec, il s'est dit, alors attention, c'est une œuvre d'art. Ah, parce il... que j'allais je, je dire, mais qui achète Il dit que enfin, c'est une œuvre en fait. d'art, et il dit que c'est ouais. une œuvre d'art de bureau. D'un autre côté, est-ce que quelqu'un a accepté de financer ça pour pouvoir le vendre Et puis t'imagines, non seulement tu le fabriques, tu le vends, et il y a quelqu'un qui achète. Mais faut le, le vendre euh, le vide. enfin euh, le vendre avec un truc tu signes, je te dis si tu meurs. Euh, c'est ton problème. C'est fou ce truc, c'est tellement tordu. Et t'imagines après, je suis sûr, il y a des gens genre Kim Jong-un qui pourraient se dire Oh je vais l'acheter et tous les condamnés à mort on va leur mettre et ils vont On va les faire jouer à un jeu. Et et on va en mode, la... Allez, et on fera un top de ceux qui ont vécu le plus longtemps. Ouais c'est ça. <rire> il va mourir à un moment parce que de toute façon tu loupes une plateforme à un moment où tu te prends une balle et Peut-être sera... que oh ça sera sur euh, le Twitch de la Corée du Nord. Les gens ils pourront regarder et <rire> Peut-être t'as euh, pas le temps de t'attacher au streamer et aux streamers il Mais meurt non, direct ouais, oh merde non. je l'aimais bien lui euh... <rire> toute la magie et la fantaisie dans une collection VHS et DVD prestige des grands classiques de Walt Disney enfin disponible prenez une bouffée d'air avec Frozen Land ou encore WhatsApp. À moins que vous ne préférez prendre de l'altitude en compagnie des héros de Voando ou de Bibletown. Mais quand il s'agit de s'envoyer en l'air, venez redécouvrir les aventures de Plains River Brands ou des sauvageries de Bible Bees. Vous cherchez une aventure plus sensationnelle, frémissez face à la belle princesse Kiera la Brave, ou apprenez les rudiments du kung-fu avec l'un des grands films de Panda Caspagnole de notre studio, Chopkick Panda, Panda Warrior, The Prodigy ou The Little Panda Fighter. Et pour ceux qui préfèrent les claquettes à la castagne, découvrez notre tout nouveau chef-d'oeuvre, Tapitoes. Toes, Walt Disney, un monde de féerie et de rêve. Merci beaucoup, Ariel. On voit que ton humour a changé depuis que tu es un homme marié. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, Badounette, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources, et on est la seule. Aujourd'hui, c'est les fêtes, on est en train de noyer le jour de l'an. Et pour fêter ça, nous recevons, dans Bad News, Thomas Combray. Ouais Il ouais n'y a pas énormément de public. Ah ouais. je, je suis un peu obligé de le Mais S'il met des, des applauses, peut-être ça peut ah marcher. Oui, oui, oui, oui. Genre, euh, bonjour les gens, tu fais beaucoup comme ça. On bien. le refait avec un feu d'artifice dessus. Ah ouais, et des au, sur mes doigts, et au moins ouais, ouais, j'ai mis mes doigts, peut-être pu faire de Voilà. Nous recevons, dans Bad News, Combré ouais <rire> Merci Rémi. Euh... <rire> c'est pas moi qui monte. Bah alors, t'en es où Le film, bah ouais, voilà, là ça bosse sur le film. On est actuellement en pré-prod, donc on organise, on, on cherche les ouais, dates. Après le 25 décembre. Oui, tout à fait. Est oui, pour ça, euh, est ouais. ça, okay. On est tout à fait en, en pré-prod du truc. Moi, je suis en train de réécrire pour faire des meilleures versions, quoi. Mais j'ai 5 mois pour améliorer le film parce qu'à priori, on va tourner en en avril okay. et donc là bah voilà on est en train de passer des coups de fil de voir où est-ce qu'on va dormir où est-ce qu'on va manger qu'est-ce qu'on va manger euh, comment on va faire venir les gens tout ça enfin okay. organiser tous les, les trucs parce qu'on tourne un peu dans le trou du cul du monde du coup la gare la plus proche est quand même à 20-40 minutes je crois du coup va falloir faire des navettes des machins enfin c'est une petite orga quoi ouais. donc là vous êtes vraiment sur le pas le plus fun non bah moi je déteste ça mais j'ai une prod elle adore il de... m'a dit, oh, moi j'adore passer les coups de fil, euh, négocier des trucs, j'adore, c'est mon boulot, et je fais, bah c'est parfait, moi, moi je ad... déteste. J'adore ces gens. Ouais, ouais. Parce que je ne les comprends pas, bah, ouais. mais... mais vraiment c'est super. Et, et bien, ça se complète parce que ah, du ouais. coup, moi j'ai. Enfin si, je lui réponds, je lui dis « Ah bah si, ça, ok, machin », mais globalement, c'est elle qui le fait, donc ouais, c'est pas mal. C'est hyper pratique. C'est cool, puis on a un chouette budget, donc euh, on a eu le CNC, on a le Kiss Kiss, donc on a 60 000 euros pour faire le film, donc franchement, c'est cool. Ouais. Là, en ce moment, euh, je fais un nouveau format, le premier épisode est sorti, ça s'appelle « Sans alcool ». C'est un peu un, un format de sketch show mais que je présente tout seul en facecam enfin c'est en gros c'est plus c'est de la compile de fiction avec euh, plein de choses des fausses pubs des mini sketchs très courts mais des ça sketchs en tous bon... les combien ça va être tous les deux mois je pense ah, au oui. début ouais on va se laisser le temps okay. en fait c'est que j'en ai marre de voir des vidéos courtes sur internet et je me suis dit mais en fait si je me si j'étais dans mon public ça me ferait chier de, ma... de me suivre moi j'aime bien ouais. mater sur youtube des vidéos longues surtout maintenant que tu as TikTok et compagnie ouais. et donc du coup je me suis dit euh, ouais en fait j'ai envie de faire des gros formats mais je peux pas faire des méga épisodes de fiction donc du coup je me suis dit bah OK Compilons plein de fictions entre elles et surtout ça me permet aussi de pouvoir faire des micro-fictions de 30 secondes. Chose que mmh. c'est difficile de mettre une fiction de 30 secondes sur, euh, sur, YouTube, oui. sur YouTube comme ça. Du coup là je me dis c'est un format qui, qui s'y prête un peu mieux quoi. Okay. Voilà donc tous les mois, tous les deux mois, selon... Euh, on verra Bien. comment on arrive à tenir le rythme. Mais, et ouais. Twitch là-dedans Eh ben Twitch, euh, pareil, j'ai repris parce que maintenant j'ai un bureau avec un petit plateau et tout. Donc euh, je fais à nouveau une émission de talk show euh, une fois par semaine. Alors je connais pas encore les dates. Et ah. ni quel est le nom, peut-être ça s'appellera à nouveau Pourquoi Sortir, peut-être ce sera autre chose. Mais en tout cas, c'est je reçois un ou une invitée et puis on discute, on... peut-être on fera des quiz, des trucs, pour l'instant, je sais pas trop, mais voilà, c'est l'idée. Donc ça, peut-être une petite matinale, je sais pas trop, et aussi un format où euh, je joue en coop avec quelqu'un euh, sur le canapé comme à l'époque où tu sais les écrans splittés machin, ouais. on joue en coop en discutant. Okay. Voilà, c'est les projets que j'ai pour Twitch maintenant que j'ai un petit plateau. Euh... Je vais voir comment je vais mettre ça en place, mais peut-être que ça a déjà commencé, je suis, je sais pas. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos bad news à gmail.com Merci. En bref, de Guillaume. En bref Thomas, il y a eu aux États-Unis une enquête pour découvrir un nouveau type d'orgasme. Okay. ok. Je ne vais pas dire vaginal et clitoridien, <rire> ah, parce ah, que non, non, non. ça n'existe plus en 2022. Mmh. Ça n'existe Ça, c'était un truc. <rire> Ça un truc qui existait dans les années 90 et peu de gens en avaient conscience. <rire> Maintenant, ces gens où on disait quoi euh, Le clitoris, tu sais pas ce que c'est Maintenant, on lui dit bon, bon, le clitoris oui. Bon, le vaginal t'oublies. <rire> voilà. Bref, il y a un nouveau type d'orgasme. À mon avis, t'es pas au courant. Ah. Une Texane explique qu'en faisant une fellation, sa salive est devenue plus épaisse okay. au moment où elle était en train de faire la fellation okay. et son corps s'est mis à trembler. Et elle a fait un orgasme. Ok. Donc, les gens ont un peu étudié ce truc-là. Et donc, il se pourrait qu'on arrive à avoir des orgasmes en stimulant notre gorge. Oh. Et Tu veux dire que le truc qui dépasse là La lunette, Ouais, Et ben en fait, c'est un, un, un, un clito Peut-être. Ça a la petite ça, de la, la, la, la forme Oui, oui, oui. Alors, oui. <rire> moi, Je fais un raccourci, moi, moi, tu vois. Ouais. J'essaie de raccrocher, wagons. Il semblerait qu'on puisse faire un type de salive différente et en euh, déclenchant un orgasme, je te propose qu'on essaye de faire un gargarisme tous les deux pour voir si on joue. Oh, comme ça Ouais. <rire> C'était pas très épais ta salive, mais, <rire> mais j'ai joué. Bah moi j'ai ri parce que ça me fait rire de faire ça et de faire être comme de con là. Alors moi bof, mais il semblerait que d'après un sexologue, vu que l'orgasme est centré sur le cerveau, mm -hmm. en fait l'excitation peut venir finalement de D'un peu ce qu'on veut peu, en fait partout. Et que elle ben finalement à mon avis c'est la fellation qui était son truc et tout ça mmh. machin. Et ça m'a fait les... jouir la bouche. Les orgasmes culinaires. Il y en a vraiment. J'sais tu pas, penses que mais des gens ont sali leurs pantalons à Franchement, quand je vois Maïté saucer euh, ah, oui. le cul d'un... D'un D'un franchement, je me dis, ouais, ouais, oui, il y ouais, a eu ouais, des gens, ouais, ouais, la bouffe, ouais. c'est leur dada. Oui, oui, ouais, pourquoi bon. pas. Non, puis tout le monde est censé à des endroits différents. T'as des gens, ça se trouve, tu leur titilles le lobe de l'oreille et ils sont... Ouais, J'avais une ex derrière le genou. Ah, bah voilà, tu vois. Ouais, ouais. Oui, oui, oui, c'est ça. Il y a un point G derrière la luette. <rire> mais du coup, moi, j'ai essayé, j'ai vomi. <rire> ouais. Voilà. Et donc du coup je pense que, aussi on dit il y a beaucoup de gens quand même, euh, ils sont boulimiques, ils sont vomir. Mmh. Non, ils essayent de se faire jouir la nuit. <rire> la question c'est pourquoi on n'a pas d'orgasme quand on mange ah. ou quand on se brosse les dents Parce que quand même se brosser les dents, hein. <rire> moi, moi, moi je dis c'est quand même pas loin de la, de la fellation. C'est toi même. qui inventes ou c'est dans ton étude <rire> Non, là j'invente. Ah euh, oui. euh, ils disent en tout cas que c'est un conditionnement du cerveau et que en fait, quand tu te laves les dents, tu sais que tu te laves les dents. Oui. Mais quand tu suces une queue, a priori, tu sais que tu es en mode euh, bon, je suis excité. Et du coup le cerveau fait ok tu vas saliver plus... Ça n'est pas une en brosse à dents, d'accord. Ouais, ah bah après euh... putain t'imagines tu tombes sur un mec, il a une brosse à dents. Il a deux couilles et une brosse à dents. Et euh... tu avec les poils et tout. <rire> ouais. Et quand pas... il joue ça fait le dentifrice. Je suis désolé, je préfère... préfère pas tu sucer sais, parce que mon cerveau va croire que c'est une brosse à dents et je vais pas <rire> <C 'est> prendre <rire> de plaisir. <rire> à chaque fois je comprends pas les meufs, elles me sucent bizarrement. <rire> toi tu mets les dents avec ta brosse à dents Bah oui parce qu'en fait j'essaie de les nettoyer. Ah oui. Non, ah, mais tu mets pas, tu es sur les dents. OK OK. Tu tu sais te brosser les dents. Alors oui, j'ai un dentiste qui m'a appris comment me brosser les dents. T'as une brosse à électrique. Ouais. X... Ouais, ah. juste poser et ouais. ne pas bouger. Ouais. ouais. Maintenant, je suis pareil. <rire> C'est un peu chiant ta <rire> manière de ouais, faire. Ouais, t'inquiète, ouais, ouais, t'inquiète. Ouais. <rire> tu vois, à un moment et en tout cas, j'aurai pas de caries. <rire> euh. Cocktail Michel. Ils sont à la recherche de vos anecdotes. Donc allez voir Cocktail Michel sur Instagram et envoyez-leur un message privé vos anecdotes. Voilà. On passe tout de suite à en bref de Caro et Gaëtan. Une femme arrive aux urgences à Turin, un Turin en. En Italie. Très bien. Avec des difficultés respiratoires. Respiratoires. Hein. Et elle est intubée et placée sous respiration artificielle. Elle va vraiment pas bien. Quelque chose compresse qu sa cage thoracique, Thomas. Elle est en danger de mort. A ton avis, qu'est-ce que c'est Ah, c'est quelque chose qui compresse sa cage thoracique. Ouais. Il n'y a pas de précédent médical. C'est la première fois qu'il voit ça. Mais alors, ça veut dire que c'est en... pas dans la, dans la, pas dans, dans la, la lunette. Non. <rire> non, mais je veux dire, elle a, pas... Un point elle a de... pas, elle a pas avalé un... un truc. Ouais. Euh, voilà, ça se passe. Euh... Ouais. Bah elle a des vêtements trop serrés, ou un soutif trop serré, je sais pas. <rire> c'est un peu plus... Non, mais j'imagine quoi, parce que vu qu'on est dans Bad News, « Mais son soutif, elle trop serré, bah zut ah !» ouais. <rire> Bah après, euh... Euh, tomber dans les pommes à cause d'un soutif trop serré, moi je le dis dans Bad News. Enfin, si on me le dit, j'en je, oui, oui. Parle, oui, parle, Oui parle. Oui, oui. C'est médical, c'est une maladie, je veux ouais, dire Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. C'est très médical. Ah la vache, je saurais pas te dire. Une tumeur aux ovaires de 70 kilos, <rire> oh, putain. si lourde que Ça compressait sa cache, toi aussi. J'ai entendu je, parler de ça. Je pèse actuellement 60 kg. C'est moins lourd que sa tumeur Je suis moins lourd que sa tumeur. Tu oh, te rends compte Et en plus, elle a été opérée et sauvée cette dame, je crois. Oui, euh... elle est sauvée, elle va bien. La tumeur était bénigne. Une tumeur bénigne de, 60... de 70 kilos C'est plus que du cul qu'elle a. Hein. Non, mais surtout que ça devait être, Elle devait se balader normal avec un énorme machin. Euh... Ah ben, ouais. Faisant 60 kilos, hmm. j'ai une tumeur de 70 kilos sur moi. Elle dépasse. Ouais, ouais. Je vois la, la forme. Ouais. Elle, elle a rien vu. Ah, si elle a rien vu, ça veut dire qu'elle devait juste penser qu'elle était en surpoids et donc euh, que ça prenait une forme assez logique euh, d'humain <rire> en surpoids. Non, mais je veux dire, tu vois, ça devient. Elle est tout dans ses loches, elle se dit Ah, oh, j'ai pris et tout, <rire> super <rire> Non, mais ça veut dire une que là. tumeur de 70 kilos. Euh, euh, elle elle s'est le... fait opérer, le régime radical ah, d'un coup. Ouais. Euh... Elle se pèse, elle fait Ah, bah voilà <rire> C'est le caca. Ultime. Ultime. Et Ultime. Et ça passe même pas par le... Non. Oui, le point, ouais... Moi, je pensais que ça allait s'arrêter, mais ça ne s'arrête jamais. Non. <rire> mais ça fait mal, hein. Non, en fait, ça fait pas si mal. En fait, le... ça fait un peu mal, mais pas tant. C'est le point courbé, Julien Courbet... Euh... Non, mais ça fait un peu mal, mais ça va, ça passe. Parce que, que j'ai couru avant. C'est le Le point... Attends. J'ai couru avant l'émission, du coup, j'ai un, un peu mal, mais ça... Le passer. point de côté OUI En bref, trouvé sur Science et Avenir En bref Thomas, c'est pour les travaux pratiques. Merci. Est-ce que t'es fort en origami Ah, ça dépend. Il y a des fois des trucs, c'est marrant. Des fois, c'est hyper. Enfin, j'ai l'impression que c'est très mal expliqué, donc j'arrive pas. Et des fois, euh, tout est limpide et t'arrives à faire des trucs assez compliqués. Okay. Mais là, donc... je te donne rien. D'accord, tu, pourrais... <rire> tu vas me montrer des images. Non, hein. non, non, non. Est-ce que tu peux faire un truc en origami Euh, Ouais. Ouais Bah vas-y, pendant ce temps je vais vous parler de la bagneuse. On est au Japon, il faut euh, beaucoup de dextérité pour être chirurgien. Euh, ouais, un peu, ouais, c'est vrai. Euh, et puis beaucoup de précision aussi. Donc, euh, vu que le Japon, dans leur culture, il y a un truc qu'on appelle l'origami. Hein, nous, en enfant, on ne parlait que de cocotte en papier. Et en grandissant, on a appris qu'on appelait ça de, de l'origami. Finalement, nous, on faisait des pliages, mais ouais. euh, le japonais, c'est de l'origami. Peut-être que l'origami, si on traduit, c'est de pliage de papier, ça serait hyper décevant. Mais comme manga, qui en fait veut dire bande dessinée, finalement, ouais, c'est ouais. hyper décevant. Et du coup. T'es en train de réfléchir pour ton origami, là Ouais, ouais j'essaie de me rappeler, parce que j'ai envie de faire un truc qui est assez stylé, mais euh, faut que je me souvienne. Sache que ce que tu es en train de faire là, oui. au Japon, était une épreuve pour pouvoir devenir chirurgien dans un hôpital. L'hôpital Kurashiki. Attends, à Tokyo, une année, ils ont dû faire de l'origami pour être accepté en tant que chirurgien dans l'hôpital. Putain, t'imagines, François qui y va pour sa jambe, le mec, lui dit « Alors, faut pas googler ce que je vous dis ?» Et derrière, il dit eh, « Hé, je vais faire un origami, hein. » Ne vous inquiétez pas, je suis le meilleur pour vous. <rire> Mais, en tout cas, sache que c'est des micro-origamis. Ah, Donc okay. c'était des micro-origamis où ils avaient des loupes de précision et des instruments chirurgicaux pour plier le papier. Et s'ils arrivaient à faire des euh, micro-cocottes en papier ou des micro-bateaux... Ouais, ouais, genre un papier d'un centimètre sur un. C'est ça, Eh et... ben, ils avaient une assez grande dextérité pour pouvoir ouais. opérer des gens. Là, C'est pas, pas si con. Du coup, je comprends. Et par contre le papier, est-ce que c'était du papier très fin parce que le papier c'est ça devient dur, euh, oui, vrai. ça devient méga dur. C'est quoi tu... la loi On peut pas plier un papier plus de combien Sept de fois, fois Sept fois, c'est ça Je crois y a un truc comme ça. Et après, ouais. après tu peux plus. Après, le plier. Après ça devient une bûche de bois quoi. Ouais c'est ça. Oh <rire> un bec Ben pour moi, moi ma mère elle me dit c'est un shaddock. Oh putain, qui a la référence des Shadocks Les Shadocks. Ma bon, mère. Ah oui d'accord. Ah oui, oui Bah moi je l'ai le dessin animé. je Mais si euh... tu le mets devant, sous ton nez. Franchement, on a Donald Duck. Attends faut. peut-être que je cache mon nez Comme parce ça, que. Exactement. Woody Woodpecker bon. tu as Woody Wood. Euh, putain sa voix elle est comment eh, eh, eh, eh, eh. Ah oui. Bonjour Devy. Ça va <rire> Eh bien sache Thomas que tu ne seras jamais chirurgien <rire> au Japon. Bah <rire> non c'est réussi. Mais... les chirurgiens au Japon ils font pas ça, hein. Ils font pas... <rire> <Tu> <rire> vois, je non, le mec il fait, eh, ah, il, déconne. Ah, il fait... Le mec non. il a hyper bien réussi, puis les gens font... eh on déconne Oui pas, mais si. personne le voit le mec, il micro. <rire> est micro. Il y avait une autre épreuve, une autre année, mm -hmm. qui va à peu près dans le même truc. On a une photo. Sauras-tu trouvé quelle était la micro-chose qu'il devait faire Putain. Ah ouais, c'est loin, hein. Euh... Est-ce que c'est le... le truc comme ça, là Non. Non, non. C'est pas du papier. C'est pas du papier. Attends, là ils sont pas en train de faire un origami Non, c'est autre chose, une autre épreuve, euh, le même hôpital. Ok, ils font des sushis miniatures. Exactement. <rire> Parce que je vois le maquis autour et du coup... C'est un euh... maquis miniature, ouais, ouais. c'est des sushis miniatures. Parce qu'au départ, je me disais, on dirait vraiment des maquis et des sushis, mais on parlait d'origami, du coup ils sont en train, pas en train de faire un pillage de... En fait, ils changent le, le thème. Ouais, selon euh, l'humeur, selon, selon ouais, ouais, les ouais. années... Euh... Ça veut dire que tous les ans, ils doivent euh, mélanger la culture euh, japonaise et les trucs petits. <rire> non mais ça toute peut-être qu'ils vont faire des micros sumo. Ouais. Non, ils... J'ai gagné. gagné. C'est Noël actuellement au niveau des familles en France et à peu près dans le monde, à part les gens qui ne fêtent pas Noël, bien entendu. Dans la Bad News 200, on a fait gagner une borne, borne d'arcade, et c'est Pauline qui a remporté cette borne d'arcade. Et la borne d'arcade, j'ai eu les photos ce matin. Ah cool Ils euh, m'ont livré et tout hein C'est Marco Tounu, ouais qui est allé. Ah oui, parce que c'est le gars de la vidéo là. Ouais, exactement. Et donc ce mec se fait chier à aller parcourir la France pour, euh, aller, pour aller, aller livrer, livrer oh les bornes. Ouais. L'énergie ouais. du gars <rire> Et la borne Bad News est bien arrivée. Euh, et Pauline me dit, euh, « Bon bah avant que je déménage, euh, j'avais pas trop de place pour la borne, du coup la borne elle est vraiment à côté de mon lit et tous les matins je me réveille, <rire> C'est très bien cas, Écoute Pauline, euh, si je peux te faire des jolis réveils, ça me fait plaisir <rire> voilà. Et maintenant passons Je pense surtout au fait qu'elle a une, une bite de cette taille là euh, dans sa chambre quoi. Mais quoi, une bonne grosse bite dans une chambre ça fait toujours plaisir C'est vrai Quand tu l'as validé euh... Euh, on, on passe à la suite toujours pour Noël. J'ai fait euh, avec euh, Eleanor une euh, petite vidéo qui rappelait des, des souvenirs du passé. Un souvenir qui date de 2005. Euh, euh, regardons. J'arrive sur Paris en 2004 parce que mon rêve c'est de faire de la télévision. Un producteur vient me chercher. C'est le rêve de ma vie. Le gars me propose de faire un quiz et il loue un studio énorme à la pleine denis C'est là où sont tournés euh, The Voice, Star Academy, Secret Story et même le truc des cuisiniers là. Et ce producteur a eu la super idée de me dire viens. j'avais un costume de pingouin que ma mère m'avait fabriqué. L'idée du programme c'était que les deux personnes avaient des casques gyrophares et ils avaient sur le torse des bumpers et si la personne elle avait la réponse à ma question tapait dans le bumper de l'autre personne son gyrophare s'allumait sur sa tête et il répondait à la question je n'avais jamais fait ça de ma vie jamais je suis en angoisse totale la nuit qui précède le tournage je ne dors pas toute la nuit je reste les yeux ouverts à me dire est-ce que je vais être drôle est-ce que je vais réussir à faire le truc la journée je vais travailler je suis liquide enfin je vais pas bien quoi sauf qu'arrive le moment où on va aller tourner et c'est là où je suis crevé du coup je passe à la pharmacie et je m'achète euh, tout un tube de vitamine C J'arrive sur le tournage, je me mets en costume de pingouin <rire> Je suis au milieu de gens avec mon costume de pingouin Et là ça va pas bien Et je vais me cacher dans les toilettes et je mange mais plein de vitamine C Vraiment plein de, plein de trucs de vitamine C pour pouvoir être en forme Sauf que j'ai une gueule de cul avec des cernes énormes Je retourne sur le plateau et là j'attends épuisé et il y a le cadreur qui me regarde et le cadreur me dit ça va pas Et je lui dis non je suis crevé là, je suis épuisé j'ai pas dormi de la nuit et Il me regarde et il me fait tu, tu veux de la coke Tu veux co de la coke On m'avait jamais proposé de coke de toute ma vie et dans ma tête je et là, j'ai fait eh, « Non, c'est bon, je viens de prendre de la vitamine C. <rire> » mec, il m'a regardé de haut en bas. Et il a fait « ah oh, le nul <rire> !» J'ai eu honte toute la soirée. Le nul, et il prend pas de la coke. Ah, il est fatigué. Le gros naze. Donc ça, cette vidéo a, euh, a pas mal marché sur TikTok et sur Instagram. Les dessins sont superbes. Ah, merci. Et je me suis dit, pour Noël, quel serait euh, quel bon plaisir aux gens... Bah, acheter de la coke. Non, <rire> de retrouver les images de cette émission. C'était sur un CD gravé en Ardèche dans mon grenier. Ah, c'est un, pi un, un épisode, pilote. épisode pilote. C'est l'épisode pilote. Ça n'a jamais été diffusé. Attends. Personne n'a vu ces images. Et juste, genre, euh, moi j'ai la réponse. Et Rémi, c'est le gars qui a l'autre... Je, je lui latte la gueule en lui foutant un coup de poing. Alors, je, moi j'avais oublié. En fait, le bumper, il était sur la tête. Ah la Et pas sur le ventre. Mais tu vas voir. La puisque, vache. pour vous, pour toi, <rire> j'ai des images. Et je vais vous offrir de quoi vous foutre de ma gueule. À savoir que Rémi a remonté. Ah. et que c'est beaucoup moins gênant remonter. Ah, parce quel que dommage le rythme, <rire> le rythme était tellement mauvais, le monteur avait tellement mal fait son travail, on était tellement en 2005 que le rythme Toi, était mou. T'imagines, tu fais une émission et tout, et en fait, elle n'est pas acceptée parce qu'elle est mal montée. Ah, mais, bah, tout, mais Alors qu'elle elle peut être géniale, ça Alors là, franchement, ce n'est pas que le montage. Euh, <rire> tu vas voir. Il y a beaucoup d'autres euh, choses. choses. Alors euh, Thomas, euh, je te présente cette émission qui n'existera jamais. On en est sûr maintenant. Puisqu'elle a 20 ans, voici le quiz de l'Empereur. Bonjour, bienvenue au premier jeu de sous-culture télévisuelle, écrit par des becs manchots astigmates, j'ai nommé... Le quiz de l'Empereur Quel est l'animal de compagnie de l'inspecteur Croquette dans De Flics à Miami C'est parti Busez-vous Allez, vas-y, busez-vous Allez, busez-toi bien C'est quoi qui vous fait marrer, copain, euh, Miami euh... Tu te fous de ma gueule là? Tu regardes la caméra et tu dis que tu regardes Derrick. Tu te fouettes en même temps. Je regarde Derek et j'aime ça. Un peu de rap canadien! Tanta, Gaïa, zut à la police, on va manger du sirop d'érable assis sur des caribous! Wouh! secondes de gendarme va s'attroper. Mieux, mie, fait, les nudistes, le bateau de Johnny Hallyday! Alors, mon petit saligo, t'es pas venu me voir, hein et papy, depuis qu'il a plus le prostate, il me baisse plus. Oui Tu sais pas, tu bosses pas, tu le dis Je sais pas, je bosse pas. Vas-y, je... vas fais-le, je sais pas, je bosse pas. Vas-y, fais-le. Je sais pas, je. Je, Malone je sais. Allez, baleine Vas-y, baleine Oui, monsieur le pas moi, allez 15 pour 15 pour <rire> Allez, baleine Eh et... On va peut-être ça. Merci, à demain. Alors. Oh. C'était censé être une pastille qui dure combien de temps C'était des pastilles de 3-4 ouais, minutes. Hein, ouais, insérées entre des ouais. programmes, je sais ouais. pas ouais. quoi. Ouais. Et ouais. vraiment, le studio The Voice obligatoire pour ce succession. <rire> c'est que voilà. Il faut savoir aussi que c'est la première fois de ma vie où j'avais une oreillette. Ouais, on te parlait. Et que la plupart. Déjà, on me parlait. Et que la plupart des vannes que je faisais, c'est le producteur qui me disait. Et maintenant, tu l'insultes. Et maintenant, tu lui dis. Oui, euh, parce que je, je me disais, c'est pas grave. du tout toi de faire ça. Non. Et j'étais en mode mais quelles sont quelles ont été les directions qu'on t'a donné pour que tu fasses ça et je regardais je me disais c'est bizarre mais ça vient pas de lui bah ça n'a pas existé bizarrement c'est étonnant ça c'est étonnant hein. et Comme même quoi. les deux les deux tu sens qu'ils sont en mode qu'est-ce que je fais bah surtout que je sais même pas ce qu'il faut je crois que c'était des danseurs de yapi yap, -yap. Bah, ils ont pris les t'es là t'es dispo là ouais. on va enregistrer un pilote ouais. ça va bien. exactement c'était ouais, un beau cadeau de Noël finalement. Ah, je suis content de me dire que je pourrais aller revoir ce truc-là de temps en temps. <rire> Et moi j'ai des versions beaucoup plus longues oui. avec des vannes qu'on était obligé de couper parce que vraiment elles sont pas 2022. Et ouais. Tu sens que si c'est ça qui reste, c'est qu'il y a des choses où tu fais « waouh ».« je ne sais pas si vous connaissez Instinct Gaming, mais c'est des pros de l'informatique qui m'ont vendu plein de matos pour mes ordinateurs, pour mes tournages, etc. etc. Ils sont hyper accessibles, pros, rapides. Et pendant toutes les fêtes et jusqu'à fin janvier 2023, nous faisons un partenariat avec eux. Si vous allez acheter un PC de ouf ou même un tapis de souris moins ouf, mais déjà pas mal ouf, avec le code BADNEWS22, vous nous permettez de toucher un peu d'argent sur votre achat. C'est un échange de bons procédés. Vous, vous achetez un écran ou un PC qu'ils ont monté eux-mêmes. Et nous, on touche un petit peu d'argent dessus. Et en plus, si vous participez avec le code BANNEWS22, il y aura un tirage au sort fin janvier. Et vous pouvez gagner une souris Logitech MX Master 3. Et en plus, vous participez à la création de BANNEWS en achetant un truc cool pour vous. C'est Instinct Gaming et le lien est juste en dessous. Bonjour les Badounettes Bonjour maître Au tout début de la Bad News 190, Davy et Eleanor rappellent le rôle des calories. Il s'appelle Marc, Marc Aube. Il a prouvé que, en mangeant des donuts, mmh. des Twinkies, des Doritos, du chocolat et des sucreries, on peut perdre du poids. Il a perdu 12 kilos et a fait chuter son taux de mauvais cholestérol de 20%. Mais je veux Eh ben oui Ouvrons les placards, mangeons des Milky Way. Vous pouvez effectivement maigrir en ne vous nourrissant que de Nutella. Et il suffit pour cela que les calories, c'est-à-dire que l'énergie que vous ingérez de cette façon, soit inférieure à ce dont vous avez besoin au quotidien. Donc évidemment, il faut savoir de combien on a besoin par jour. Mais imaginons que vous êtes un homme moyen, 1m70, 1m80, normal, on va estimer votre besoin calorique à 2000 calories environ par jour. J'ai ici donc un pot de Nutella de 400 grammes, c'est euh, 530 kcal pour 100 grammes, autrement dit, vous devez manger moins de 400 grammes de pâte à tartiner par jour, moins que ça, vous allez avoir la dalle. Et alors, ok, vous allez maigrir, mais de quelle façon vous allez perdre tous vos muscles, vous allez être tout flasque et tout crevé parce qu'on parle même pas de macronutriments ici. On me fait signe. Euh, les macronutriments, protéines, lipides, glucides, il vous faut essentiellement masse de protéines, plein de bons lipides aussi et un poil de sucre éventuellement. Il n'y a quasiment pas de protéines dans le Nutella, il n'y a que des lipides dégras des et masse de sucre. Donc tout l'inverse de ce qu'il faut. En vrai, euh, la stratégie opposée est bien plus intéressante. Prenez le concombre par exemple. Alors, je voulais acheter un concombre mais j'ai acheté un poivron, euh, histoire vraie. 12 calories au 100 g. Euh, vous en mangez 10 kilos, vous avez ingéré 1200 calories seulement. Euh, bien loin encore des 2000 de tout à l'heure. Et pour arriver à 10 kilos, euh, déjà 300 grammes de concombre, euh, bon, du coup il reste plein de place pour ajouter de bonnes protéines et de bons lipides. Et vous êtes rassasié. Alors, euh, je ne suis pas sponsorisé par euh, Julien Vénesson, dont voici le livre, mais je vous conseille son livre, euh, Paléo Nutrition. Euh, si vous n'en avez qu'un à lire, c'est celui-ci, c'est la Bible. Vous pouvez même sauter les passages sur le sport, au pire, vous gardez que ceux sur la nutrition en elle-même. Vous enverrez vos photos avant-après à mabannews@gmail.com en nous disant combien vous avez perdu et surtout à quel poids vous comptez vous stabiliser. faut pas se priver, euh, sinon on se frustre et on ne tient pas. faut juste prendre les bonnes habitudes et s'y tenir. Au revoir les badounettes. bon courage, je crois en vous. C'est vrai, j'ai perdu 10 kilos comme ça aussi. Merci beaucoup Sylvain. Bad news perso de Lulu Cracra. Lulu Cracra qui nous envoie énormément de mails. Mais Lulu Cracra a déjà beaucoup envoyé des bad news perso, non Perso, non. Je crois que c'est une des premières. Hein, ah, ok. Ouais. Parce que tu vas voir, on en apprend sur sa vie. Ah. Bad news perso. Je vais donc te narrer tout ça en lisant, puisqu'elle nous l'a envoyé comme ça. Je suis éducatrice, je travaille avec des adultes TSA, autistes. C'est un univers à part où les codes sociaux sont secondaires et où la notion de honte n'existe pas, le bizarre est une norme. Ça commence bien, hein Et voici la preuve avec ma bad news. En rentrant de l'atelier sport, ce matin, j'ai fait des transmissions. C'est un écrit professionnel succinct qui permet de laisser une trace des événements ateliers de la journée à nos supérieurs et à nos collègues car ils vont prendre notre place pour savoir ce qui s'est un peu passé avec euh, les euh, patients. Elle a écrit les deux phrases suivantes. En atelier sport, M a eu un accident énurétique qui l'a contraint à retirer ses vêtements et ses chaussures sur le stade. F est allé en urgence récupérer un change à la masse. Mais le pantalon était trop étroit et cela a provoqué des troubles de comportement. Ça, c'est du jargon professionnel. Mais la réalité qui se cache derrière ces deux phrases est tout autre. Je vais vous le traduire. Vous n'êtes pas prêts. La journée est dédiée à une activité sport avec les TSA. Nous nous rendons au stade. Parmi le groupe, il y a M. M, c'est un grand costaud d'un mètre 92, plein de muscles, qui aime courir droit devant lui. Il a une autre particularité, il n'aime pas trop les vêtements. Donc du coup, il est non textile. Ouais. Donc il aime courir droit devant lui, tout nu. D'accord. C'est le, le X-Men qui traverse les murs en cassant. Il n'arrive pas à s'arrêter. C'est ça, et même ses vêtements, <rire> ils il partent. La société, il en a rien à carrer. Lui, il veut juste sentir l'air frais sur sa peau mordorée. Du vent dans sa queue, quoi. Ouais. <rire> On a bien compris. Mais qu'elles sont larges, hein, c'est pas, pas assez drôle. <rire> et comme il sait qu'on fait toujours en sorte qu'il remette ses vêtements, il choisit aujourd'hui d'adopter une nouvelle stratégie. C'est qu'il est malin M. Il se fait pipi dessus pour pouvoir enlever ses fringues. Sans qu'on les lui remette. Je le trouve donc sur la piste du stade, nu, avec ses vêtements souillés au sol. Je me dirige vers lui pour essayer de lui mettre son pull autour de la taille, mais rien à faire. Il le balance dans sa pisse et part en courant pour faire le tour du stade. <rire> J'ai les images. Bah ben oui, bah ben oui. oui. <rire> je n'ai pas de choix. Il faut que je le rattrape. Mais c'est qu'il court vite, ce grand gaillard. Et comprenez-moi bien, c'est 95 kg de muscles qui s'échappent au loin. Forcément, il court tout le temps. Ben ben oui, oui. Il est costaud. Mais je devais absolument l'empêcher d'atteindre la porte d'entrée qui donne sur la rue. Après de nombreux efforts, je parviens enfin à le rattraper. Et heureusement pour moi, mon collègue arrive à la rescousse. On se met d'accord pour qu'il aille chercher du change à la résidence qui n'est qu'à 1 km à pied. Moi, je dois garder M sur place et le mettre en sécurité. Il faut à tout prix calmer ses ardeurs et je parviens à le convaincre de s'asseoir en lui proposant d'écouter des génériques de dessins animés des années 80. Un hein, quiconque... De... Un petit Noam, allez hop ouais. <rire> Me voilà donc en t-shirt avec un tas de fringues pleines de pisse à mes pieds. Devant un monsieur tout nu, assis sur une chaise au milieu d'une piste d'athlétisme dans un stade du 93, ses jambes entre les miennes, pour l'empêcher de partir, en train d'écouter des génériques de dessins animés des années 80 en chantant à plein poumon « Oui, vas-y, oui, oui, avec ton gros taxi. Alors on me dit, dans mon oreillette, que ce générique n'est pas des années 80, donc euh, c'est peut-être faux. Mmh. La pluie commence à tomber, et le temps commence à me sembler très long. Et 20 minutes plus tard, le soulagement, enfin, mon collègue me tend une paire de gants. Le jeune homme s'accroupit immédiatement pour se faire nettoyer le derrière. Un réflexe sans doute. Impossible de déroger sans risquer une situation plus ubuesque encore. Nous le nettoyons donc, tant bien que mal, avec des lingettes désinfectantes. S'ensuit une longue croisade contre le déshabillage sur le chemin du retour. Le pantalon de change est trop petit et ça l'agace. Il le baisse tous les deux mètres, offrant la vue du popotin rondouillard aux parents venus récupérer leurs enfants pour le déjeuner à l'école d'à côté. Voilà! Ça, c'est ma vie au travail, une bagnose quasi permanente qui se cache sous un jargon professionnel bien ficelé. Parfois, j'oublie que c'est drôle. <rire> Quand c'est toujours, putain, on va à casser les couilles. <rire> ah bah tous les jours, un mec tout nu qui court sur un stade, ouais, tu n'en aurais ah, plus. Ouais. Ouais. Merci beaucoup Lulu Cracra, c'était très très drôle. Ah purée, mes parents ils, ont, ils sont euh, éduqués, et du coup ils ont beaucoup travaillé avec des, des, des handicapés. Et à ils ont eu des, des trucs de ouf. Ouais. Ma mère, une fois, elle, con ouais. elle conduisait et elle, elle emmenait euh, une jeune fille, je sais pas où, et donc elle roulait et tout. Et d'un coup, la jeune fille, elle a fait C'est qui <rire> <rire> et Ma mère, elle a hurlé parce qu'elle bah, lui cache les, les yeux alors qu'elle conduit. Oui, il ouais, y a une question de moment. Ouais, voilà. Ouais, ouais, il y a un timing. Il y a un timing, ouais, c'est ça. Quand, quand tu comme, manges, comme bon jouir avant de pénétrer. <rire> <rire> C'est ça. C'est une question de timing finalement Et encore, jouer avant de pénétrer c'est veut dire que t'es quand même en train de, tu vois, ah oui, d'aller oui, sur le vrai. moment Non. T'es sur le chemin quoi Tu, tu jouis au resto, Voilà. tu fais, tu vas prendre un peu de dessert oh Et ah merde, merde. <rire> Je te laisse payer C'est le <rire> Deltinder Tinder qui va un peu vite vrai, ça. Très speed dating speed Bonjour, Bonjour. Oh Au revoir Très speed bah, dating Bah du coup j'ai plus envie <rire> Très très speed dating Ok on passe à la bad news du jour trouvée sur Science Post La bad news du jour la première fois, Thomas, c'était où et c'était quand On veut tout savoir. Euh, c'était dans mon lit euh, chez mes parents. D'accord. <rire> c'est pas ça que t'attendais comme réponse. C'est pas ce qu'on m'avait dit. Euh, je me suis... Euh, j'ai contacté... Non. <rire> en fait, j'ai appelé, j'ai eu des contacts. Que bon. J'avais quelqu'un qui voulait... Mais c'était pas cette personne-là, à mon avis, parce qu'elle ah. nous a dit autre chose. Non, non, non, c'est pas ça, ça. Non, très bien. Pour Roy Sullivan, sa première fois, c'était près d'une tour d'observation, en 1942. Pour lui, c'était un véritable coup de foudre. Et toi, ta deuxième fois, Thomas C'était vous, c'était quand Ah, la euh, deuxième fois, c'est plus dur. Hein. Je pense que c'était dans son lit, chez ses parents. Ah. Ah, c'est bien la parité, quoi. Ouais, ouais. Eh bien, pour euh, Roy Sullivan, c'était dans un camion. Ouais. C'était en 1969. Euh, année érotique, du coup. Et ta troisième fois, Thomas C'était quand C'était... Euh... Moi, je pourrais pas, hein dans la voiture sur le parking de ses parents. Non, je sais pas. <rire> ses parents ont un parking <rire> <rire> Peut-être devant la maison. Non, mais ça devait être chez moi ou chez elle. Eh ben sache que si c'était dans un parc, Roy Sullivan, c'était dans son jardin en ah ouais. 1970. Et toi, c'était quand la quatrième fois Je sais pas. Tu sais plus. J'essaie de. Mais toi, c'était souvent la même, hein Ah oui, moi j'étais en couple à ce moment-là. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ouais. Moi, j'ai couché avec une nana, elle m'a quitté. Du coup, après. <rire> ça, c'est. Putain, la vache. Du coup, la deuxième fois. <rire> euh, j'ai couché avec une autre nana, on la refait. Après, elle m'a. Euh, non, c'est moi qui ai quitté. Ah. Donc mes trois premières fois, je peux situer à peu près. Parce ouais. Parce que ça a beaucoup changé. <rire> ouais. Peut-être qu'il y a un problème avec mon sexe. Mais bon. Euh... Ah non, moi, ça jonglait entre chez ses parents et chez mes parents, quoi, okay. je pense. Roy Sullivan pour sa quatrième fois, euh, c'était en forêt, en 1972. As vu, le gars a tout noté quoi. Un amoureux de la nature sans doute. Oui oui. Lors de sa quatrième fois... Ah oui, parce que c'est jardin, puis forêt. Ouais c'est ça. Oh, putain, avec ça Mais ça... lors de sa quatrième fois, il s'est quand même dit ce serait pas un message de Dieu quand même parce que ça fait beaucoup. <rire> ouais. Et là, il entre, grâce à cette quatrième fois, dans le livre des records, Thomas. Ah ouais, ouais. Parce que Roy Sullivan, on parlait pas de sexe, Thomas. Toi, oui, on parle d'une tour, il est dans une tour de contrôle. Euh... Non, non, non, il s'est fait frapper par la foudre. C'était électrique, ça Oui, c'est vrai, tu l'as dit. Et tu sais que je cherchais, j'entends, il y a eu quoi d'électrique en 69 Il y a eu une crise d'électricité ou je sais pas quoi Je suis en train de chercher euh, une rêve que j'avais pas. Donc, Putain, là, là on est... était à poil Pas forcément. Ah, d'accord. Et là, on était à sa quatrième fois. Mais ça ne se termine pas là Attends, alors donc il baise la quatrième fois, il se prend la foudre ensuite Non non, il baisse jamais, il n'y a rien de sexuel Ah pardon, <rire> c'est la quatrième fois Ah c'est un mec qui s'est à chaque fois pris la foudre à plein de moments Oui, mais il n'a pas de chance Non, et c'est pas fini En 1973, il est dans la forêt Il travaille en tant que garde forestier, c'est pour ça qu'il est souvent en extérieur ouais, ouais, ouais. Il voit un nuage noir et là il se dit Oh putain c'est encore pour moi Ah non, pas une cinquième fois Donc du coup le mec il se dit Je vais courir, je vais semer le nuage Et je vais aller à l'intérieur <rire> Et là il a dit, en fait j'ai eu l'impression que le nuage me, me poursuivait, il n'a pas réussi à l'éviter, à et il s'est pris la foudre. <rire> il y a un truc dans sa tête qui... Donc, <rire> cinq fois. Et à chaque fois il survit, et ça c'est beau. Hein. Ah oui, oui, il ne meurt pas. ouais. Il a des séquelles ou pas Ah putain, j'ai déjà vu cette photo. Un peu. Avec le truc, euh, ouais. c'est assez joli en vrai. Ouais, ouais. Euh, putain, oui, j'ai déjà entendu l'histoire de ce gars, putain c'est incroyable. En 1976... Il prend la foudre une sixième fois. Ses cheveux brûlent pour la deuxième fois de sa vie. Et en même temps, il se tord la cheville. <rire> pas de chance. Vraiment pas de chance. C'est là où il s'est fait, vraiment fait mal pour le coup, parce ouais. que la foudre, ça va, mais... En 1977, il se prend la foudre une septième fois. Et dernière fois. Faut te remettre en question. <rire> il pêche dans un étang. Ses cheveux brûlent ainsi que sa poitrine. Et alors qu'il ramène la truite qu'il vient de pêcher, avec sa barque, il s'est pris la foudre. Il a la truite. Il revient au bord de l'eau. Là, un ours l'attaque. On dirait sketch. Et l'ours lui pique sous les yeux. Son poisson. Son poisson. Et il le fait fuir avec un bâton. Surtout qu'en plus, le poisson devait être cuit. Euh, oui, par la foudre, bien entendu. Au cours de sa carrière, il s'est pris la foudre sept fois. Mais il là aussi, été attaqué par 22 ours. <rire> C'est quoi cette vie <rire> Est-ce que ça ne serait pas l'homme le plus malchanceux du monde Ah la vache Mais enfin, ouais. soit il est au mauvais endroit et donc il y a trop d'ours, machin, soit il y a un truc en lui, genre il a des neutrons, des je sais pas comment ça s'appelle, qui ouais. il est très, il, il attire a, la... Il a un truc métallique qui attire la foudre. Ouais, ouais. Et un truc mielleux qui attire les ours, <rire> du, du fer de miel, Putain. ça, ça doit être un truc très Pokémon, vous attrapez fer de miel. <rire> en tout cas, des scientifiques euh, se sont penchés sur son cas. Bah ouais, t'as envie, même c moi j'ai envie de faire des études pour pouvoir bah étudier. Combien de chances avait-il ah, oui. de se prendre la foudre cette fois Mais t'as plus de chances de gagner au loto je crois. Eh bien, oui, regarde, il l'avait. Il y a vraiment beaucoup de zéros. Je, je ne sais pas lire ce chiffre. Moi non plus. Euh, Sylvain est-ce que tu peux lire ce chiffre Ah putain, j'avoue Ah oui. C'est ça. Il avait 4,15 chances sur mmh. Mmh. de se prendre la foot cette fois et de se faire attaquer par 22 ours. Comment tu peux prononcer ça Tu vas essayer C'est des ouais, billions ouais. de milliards de... Vrai, je, sais pas, pas, sont les... je sais même pas comment on dit. Je suis pas assez fort en maths. De toute façon, déjà, moi, au-delà de 8-0, c'est... Je sais même pas, en fait. Normalement, ça va plus par 3, donc 9-0. Ouais. 9-0, c'est un milliard. Enfin, 1 plus 9-0, c'est un milliard. Ben, Voilà. Thomas, on te retrouve sur ta chaîne YouTube et sur Twitch. Tout à fait, ma chaîne YouTube Thomas Mais Combray, mon Twitch Thomas Combray, euh, tout voilà. est Thomas Combray globalement, sauf TikTok, c'est Thomas Combray Parce que Thomas Combray, il y a déjà un connard qui l'a pris et je peux pas le contacter. Il s'appelle comment Thomas Combray. <rire> Ça a du sens. Et il pense, il poste <rire> rien en plus. Quel connard. Eh ouais. <rire> Thomas Combray, si tu nous regardes, t'es vraiment un bel enculé. <rire> de l'autre. Oui, oui. Ouais, ouais, voilà. Moi, je suis la victime dans cette histoire. Bah, <rire> euh, pas je mon je vous rappelle qu'on a un Patreon, on a un Tipeee, on a un abonnement YouTube, vous pouvez acheter des mugs, vous pouvez acheter des t-shirts, vous pouvez euh, acheter des dessins pour euh, Noël, par exemple. On a des bandes dessinées aussi, par exemple, vous pouvez sur l'exemplaire pour avoir le, le monopole du doute. Et Thomas, je vais terminer. J'ai dans... écrit et dessiné cette ah, En, en t'offrant cette bande dessinée. Ah, c'est vrai. Ah, merci. Parce que tu... Ah, à la base, euh, aux origines même de Mais cet album. Oui, parce qu'en fait... Euh... Donc Sophie qui a, qui a vécu cette histoire et qui l'a coécrite avec toi, elle avait un plan avec un, avec un éditeur et un jour, euh, et moi je dis ah parce que moi si tu veux j'ai un pote, il édite machin, nan, nan. et euh, elle me dit ah ben, j'ai déjà un truc et tout, et pas longtemps après, vraiment peu de temps, elle fait ouais en fait ça marche pas, du coup je veux bien le contact, euh, et donc c'est ah, ouais. parti comme ça quoi, je t'ai écrit, et vous vous êtes rencontrés, enfin vous vous êtes parlé, ouais, ouais, et puis, et voilà. on voilà. a fait la BD en un an, voilà, et euh, bah, tu es dans les remerciements, il hein. y a ton ah. nom à l'intérieur de cet album, voilà, et merci, ben, merci beaucoup. beaucoup. Thomas. Très très belle BD. Ouais. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine dans Bad News. Passez un, un très très bon réveillon. La semaine prochaine, il y aura Eleanor Jenkins. A bientôt Thomas, tu reviendras eh ben, nous voir en 2023. Quand tu veux. Euh, Allez, euh, c'est ouais. parti, on fait ça. Bonne fête. Buvez fête. pas trop. Faites pas des Bad News au jour de l'an. Ou alors faut vraiment vite nous les envoyer faites des images. Euh, oui, les... si vous vomissez sur un animal de compagnie, ah ouais. prenez une photo. On l'enverra au moins à Ariel, ça le vomi a priori. Oui, hein. il aime bien. Oui, il aime mais... bien. A bientôt A bientôt, ciao